On me voit là on te voit <rire> Mais qu'est-ce que c'est C'est pas un hélicoptère C'est quoi C'est une libellule Qu'est-ce que c'est Une mouche Mais dans quoi elle nous a choisi d'arriver Que des surprises On arrive <rire> La surprise Elle a tout gardé secret, Ah oui, mais Chappie, il aime bien faire les surprises. Voilà, là je la suis avec la caméra. Alors, allez, est... elle passe au-dessus de l'hôpital. Et elle est en train d'arriver vers l'aéroport. Et là, la libellule... Elle n'a pas l'air de se poser à l'aéroport tout de suite. Ah oui, elle fait un tour pour être dans le bon sens. Voilà, voilà. parce que je suis avec la caméra pour faire le film... Voilà, elle arrive. Ils descendent assez lentement sur l'aéroport. Parce que le problème, c'est que j'ai laissé les avions. Il y a deux avions au milieu. Ça, il faut qu'ils trouvent un espace pour se poser. Ils vont se poser entre les deux. Ah non. Non. Ils remontent légèrement. Ils retournent. Et ils vont se poser au bout de la piste. Voilà, est en train de descendre. Voilà, le train d'atterrissage est mis et la libellule est posée. Voilà, on voit Chapi dans la cabine avec Greg. Voilà, Chapi est arrivé. C'est moins pas évident que Ah non, mais elle va arriver après, ah bah je vais elle faire va faire Attends. Comme à la télé. Allez, oui, vas-y, vas-y vas Patrick. De de <rire> arriver sur la piste. <rire> voilà. Notre invité d'honneur Chapi. de réfléchir. Je ah, que... elle hésite peut-être entre le carrosse et la calèche. Voilà, je sais non, pas, je pense hein. que Greg la prend en photo, photo aussi peut-être, ah, oui, pour peut y faire, euh, oui, pour oui, les voilà, photos en... souvenirs. Ah, oui, de... Exactement, il en vient de prendre une photo. Ah de... oui, et oui, de... oui je, voilà, je, je sais comment. Que... Voilà, photos... Alors c'est à l'avance. Voilà, elle est en train de se diriger <rire> vers le hall du... de l'aéroport de Moya, du Moyaland. Voilà, précédée par Greg, elle le dépasse. Je sais pas, pour l'instant, elle va à pied. Elle a l'air d'aller à pied, finalement. Ah, mais non, pied non normalement. Ben non, elle sera à pied sur le pont. Elle veut venir à pied Mon Dieu, mais elle a tout changé. Mais alors, je ne sais pas. Elle n'a peut-être pas de carrosse. Elle a décidé d'aller à ah, pied. Ah si, on... Dangereux. Les on, services... a, on a... Les services de sécurité <rire> du moyen orient n'avaient pas été prévenus. Oui, tout à fait. Là, Il... évidemment... Pourtant, ils sont ils où sont... Ils, sont... Ils, sont... Ils, sont... ils sont cachés dans les égouts, peut-être, ou dans... Dans, dans, les dans les bâtiments, on ne le prévu. voit pas. De protéger Chapi il, il, il était prévu le carrosse ou la calèche, normalement. C'est ce qu'elle avait demandé. Ah, voilà. ah. Elle a attendu de passer le pont, parce que peut-être le carrosse ne passait pas le pont. Voilà, peut-être, peut peut-être. Maintenant, un beau carrosse avec deux chevaux, tiré par deux chevaux. Elle est installée devant la pharmacie. Ah ben, ça va, s'il arrivait un incident voilà. On pourrait aller chercher les pansements si le, voilà si le carrosse et le, verse. Euh, voilà, le palefrenier Greg est monté derrière. Et maintenant, Chapi, je pense, va monter dans le carrosse. Ça y est, elle est dans le carrosse. Voilà. Elle va avancer. Voilà. Alors, les chevaux avancent. Et elle est en train de passer devant la tour moya. Elle va passer... Donc, de l'île Moyen Museum à l'île Moya. Il y a un petit moment de saute, je pense. Il y a un petit lag. Là, là, là. Et allez, hop, hop. On basse. Et voilà, elle est en train d'arriver sur la rue du Moyen Museum et on va bientôt la voir apparaître au coin de la rue du Moyen Museum et de la rue Moyen. -Muséum. Non, elle s'est arrêtée arrêté un moment. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Notre invité n'aurait pas au moins un malaise ou l'émotion qui ferait qu'elle se, a, se sente mal. Parti, ah, parti. ouf. Voilà. Il passe devant le musée Moya, devant le musée des arts décoratifs. Ah, tout. elle arrive, attention. Ah, a, elle arrive. Ah, oh. oh, oh. Voilà, arrive. Voilà, arrive. Voilà, voilà. Bon, J'espère qu'elle va s'arrêter. Bon, J'espère qu'elle va s'arrêter. Que... Voilà. Oh. Je peux annoncer à Chapi, Chapi qu'on a commenté depuis son départ, euh, son départ. Tout le monde a euh, suivi, son, euh, son, monde départ, a suivi ouais. son départ. On est arrivé à l'aéroport et... et son départ en carrosse. Oh, c'est mignon. Oh, yes. Bravo, Chapi. Bravo, Chapi. Voilà, bienvenue, Chapi. On voilà, prend une photo à hein, Chapi. Ah, bah oui, ça s'impose. Il va falloir positionner, par contre, pour, pour la photo. Attends, comment on va se mettre Ah, bah, il y a un invité surprise, c'est le mendiant oui, qui s'est oui, mis au milieu. Il ne devrait pas être là, il ne devrait pas être là. C'est-à-dire que j'ai passé un truc sur euh, oh, yeah. Elfembox, yeah. yeah. hein, avec la, le repère d'ici. Si ça vous ennuie pas, je l'ai fait. Je vais placer pour avoir la photo. Attends, attends, attends, voilà, je me tourne, oui, me voilà. Je suis juste là, euh, devant vous. Il reste des les... chapitres. Je vais faire une photo en vitesse. T'es <rire> faignante. Ah ouais, mais il y, y a un objet là, c'est... C'est la Vous pouvez me suivre, le truc mûche <rire> eh ben, En fait, c'est un... <rire> mais, en fait, c'est un mendiant. attends, il faudrait que je l'enlève. Il faudrait que je l'enlève, à donner du ah. Il est ici, il est là, regarde. Juste derrière, ah, le plateau. Ah, il est là à gauche. Alors, nous le champagne. Hein? Venez. À toutes les personnes qui sont arrivées, si vous souhaitez dire un petit mot en l'honneur de Chapi, faire un petit discours, le discours du cœur, même si vous ne l'avez pas préparé, ce n'est pas grave. Mais c'est le moment ou jamais de Alors, prendre vais, la voice ou pour les plus timides d'écrire dans le chat. Je vais peut-être commencer puisque je suis en voice et après je vais fermer le voice. Ou alors Patrick peut-être. Hein. Tu préfères pas commencer Patrick bon Est-ce que, en... est que je suis en voice Oui. Ah, mais je ne vois pas parce que je oui. suis sur le... Oui, oui. Bah, Allez, déjà, honneur à je vais Patrick d'abord. Au nom du Moyaland, au nom du gouvernement du Moyaland, Donc on accueille avec joie la princesse Chapi pour son reste, dans le cadre d'ailleurs des accords inter-métavers, puisque Chapi est la reine euh, du Chapi-Chapoland. Euh, euh, sur, euh, c'est pas franco green mais c'est sur l'open sim et donc on l'accueille au nom des habitants du Moyen-Land, aussi je pense de la directrice euh, du moyen Francesca. Tout à fait voilà, tout à fait j'appuie je... du, du voilà, Bienvenue à Chapi Bienvenue, bienvenue à et bon anniversaire Et ça lui fait quel âge comme ça 4 ou 5 ans je sais pas. Oui, quatre ou cinq ans. Hein. Je sais qu'elle ne le dit pas, elle ne veut jamais le dire, mais c'est... Ah, cinq ans, voilà. Oui, oui, elle est coquette. Oui, oui. Cinq ans. Eh bien, euh, Chapi, la directrice du moyen Yalinde, est heureuse à chaque fois de t'accueillir derrière ces barrières Nadar euh, <rire> et de te prendre en photo. C'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous, hein, à tous les concerts. Euh, je sais que tu t'amuses beaucoup. Tu applaudis, tu, tu apprécies les chanteurs. Et j'adore les petits commentaires aussi lorsque tu les mets sur Facebook. Et voilà, eh c'est bien de t'avoir ici comme collègue, comme artiste. C'est formidable, je suis heureuse de t'avoir rencontrée. C'est un plaisir de t'avoir comme amie, Chapi. Voilà. Joyeux anniversaire. Par contre... Euh je connais Chapi Chapeau depuis le début hein, de son SM elle a toujours été présente là euh, à tous les niveaux euh, du help elle a énormément euh, aidé euh, beaucoup de monde hein. c'est une très grande helpeuse et je la remercie surtout pour euh, ce je veux dire ce geste hein, simple tout simplement un geste simple pour tous pour tous ceux qui ont eu en ont eu besoin disons voilà, joyeux anniversaire, chapitre. J'avais promis que je, peux, que je serais là, ben je suis là. Et bon reste des. Voilà, en espérant qu'on vive les autres aussi. Alors, on ne peut pas chanter la petite chanson. Joyeux anniversaire. Joyeux, joyeux anniversaire. anniversaire. Joyeux anniversaire, chapitre. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Y'a pas de qui me fait chanter faux. Ouais, là, <rire> On aurait dû faire venir les chanteurs de. <rire> oui, j'aurais dû en faire venir quelques-uns. Hein. Tu peux prendre une photo avec Chapi. Euh, mais tu vas pouvoir prendre place sur la balle bleue euh, dans une, une, une seconde ou deux. Alors, attention petite voilà ah bah oui, mais alors du coup je suis en bas oui, oui, en mais bas. justement, je devais, régler, la, je devais régler la balle relève-toi, Patrick ah. je devais régler la balle, ah. c'est ce que je te disais attends, ah. allez, ne bouge pas essaye un peu maintenant pour voir alors elle est où, alors, elle, est où elle est là Allez là alors, Merci, si, voilà. Ah, mais du coup, ah, coup je... Chapi est trop, est trop... <rire> trop basse. Voilà, ah, ouais. il faudrait mettre Chapi ah, ouais. sur un ah, socle. Ouais. Un... Bah, on va la remonter, alors. Chapi, lève toi Je vais remonter sa balle. Ah, il y a là, la pauvre. Le temps, le temps, si tu, si si si tu, tu, le, le temps que tu règles, règle, tu règles tout, règle ça, Greg, tout ça, Greg, Si tu je permets, que je vais dire, je vais la parole. Euh, Chapi. Oui. Chapi comme tu le sais nous faisons Greg et moi des événements dans SL depuis maintenant 2009 on a commencé en décembre 2009 les mariages et puis les autres événements sont très vite venus euh, euh, s'ajouter à notre activité de wedding planner, les, les RSD les baptêmes, les anniversaires R.L. aussi et tu sais que je suis très conservatrice et je gardais donc le premier dossier celui pour lequel, lequel j'ai constitué euh, un jour, le 26 août 2010, ce fameux dossier pour ton RSD, le premier RSD que j'ai organisé pour toi, je ne sais pas si tu t'en souviens, et je t'avais préparé à l'époque, parce que je te connaissais déjà depuis un certain temps, euh, depuis presque le, le début, le temps où on était, nous, profs de build sur euh, Help Sandbox, et je t'avais préparé un petit discours, et figure-toi que je l'ai bien sûr retrouvé. Il y a donc maintenant près de 4 ans, puisqu'on avait fêté ce, ce RSD en 2010, j'avais préparé ce petit, ce petit discours, et je pense qu'il est encore tout à fait d'actualité. Un petit mot en l'honneur de « Chapi Chapeau ». Beaucoup d'entre nous se rappellent cette série destinée aux enfants qui met en scène deux petits personnages coiffés d'un grand chapeau, rouge pour « Chapi » la fille, bleu pour « Chapeau le garçon, évoluant dans un décor peuplé de cubes multicolores. Et l'on connaît bien les goûts de « Chapi » pour tout ce qui est le « cube ». Dans chacun des épisodes, ils devaient résoudre un problème auquel ils sont confrontés. Et notre chapitre, depuis les premiers jours où elle s'est connectée, résout les problèmes des petits nouveaux en sa qualité de helper. Elle résout aussi les problèmes de build et joue bien sûr avec plein de petits cubes ici dans SL et adore faire toutes sortes de builds. Mais elle est aussi et surtout, pour nous, une amie. Alors moi qui ai plus l'habitude de faire des discours sur l'amour dans le cadre de l'organisation des mariages, je vais essayer de vous dire ce qu'est l'amitié sur SL. Un ami est celui qui ne ment pas, qui ne fait pas semblant et qui parle avec toute la sincérité et la franchise que l'amitié véritable requiert. C'est ce que j'appelle moi, ici sur SL, l'exigence amicale. Dire ce qu'on pense, c'est bien sûr être blessant, être là sans juger pour les nous et les autres, et surtout être là quand nous sommes dans le besoin ou dans le chagrin. Et notre chapitre chapeau est là, depuis le 28 août 2009. Ça fait maintenant cinq ans que tu es né sur, l sur SL, et à l'époque, quand j'ai fait donc ce discours, tu avais tout juste un an. Et à un an, tu en as bien fait des choses, alors je n'ose pas imaginer tout ce que tu as pu en faire en cinq ans. Vu des landes, builder des petits cubes, vivre des aventures, je ne pourrais pas tout citer. Et puis c'est vrai qu'un jour, tu as croisé notre route, celle de Greg, la mienne, et mais aussi de toutes celles qui sont ici présentes, toutes ces personnes qui sont venues ce soir pour te faire honneur et te dire combien elles t'aiment. Et je pense que nous sommes tous très fiers de te connaître. Chapi, chapeau, tu es sympathique, généreuse, surtout à l'écoute des autres et fidèle dans tes amitiés. Tu n'oublies pas un seul soir de passer chez nous pour nous mettre un petit vote et tu n'oublies pas un seul soir pour nous dire « bonne nuit ». Alors, nous t'aimons tous, nous sommes là ce soir, chapi, chapinette, peu importe comment on t'appelle, Simplement, nous sommes là pour te montrer notre amitié, pour te souhaiter encore plein, plein de belles choses à vivre et à réaliser sur SL et pour lever notre verre à ta santé, à ton bonheur sur SL, mais aussi en réel. Voilà un petit peu ce qu'était le discours de 2010 et ce qu'il est encore ce soir. Donc, surtout, ah oui, une chose, n'oublie pas même ce soir en allant te coucher ton traditionnel bonne nuit, car cela nous manquerait tous beaucoup trop, voilà, gros bisous de nous tous et puis de Sicile l'impératrice comme déjà à l'époque tu te plaisais de l'appeler parfois bisous chapi alors je ne sais pas si les personnes ont reçu les cadeaux avec le, la boîte magique sur le côté oui moi j'ai reçu mais j'ai cliqué sur la boîte pour recevoir les cadeaux elle est là la boîte Ici. Voilà, toc. Oui, il y en a juste en a une à, une à une côté, là, de Chapi. Ouais, pour une oui, fois que tu es en homme, ça ça, se ça, se en fait un homme, et ça, ça, ben oui. Oula, David, oui. qu'est-ce qui est, qu est, ah, est arrivé David, qu'est-ce qui est arrivé Bon, Ah, ça y est, c'est bon. Ah, ça y est, ouais. C'est bon, David. Tu es prêt de Chapi, là Ah oui Ben, je vais faire partir des balles en plus. Ça, on va devoir prendre une photo ici. Alors, est-ce que... Patrick, tu peux prendre la pause M à côté de Chapi C'est bon fait, merci beaucoup. C'est dans la boîte. Ben, je pense qu'il est... C'est dans la boîte, dans oui, la boîte, pour tout le, tout le monde. Mais je pense qu'il est temps, qu est temps qu est maintenant d'aller jusqu'au aller... spectacle Son et Lumière ah, oui, alors, et là, il faut que, que faut... Chapi euh... a décidé de, euh... de, vous, de vous offrir. Où se trouve le, le, téléport, mmh. le téléport Alors, pour ah, se rendre ah, au... là. Oui. Ah, là. Ah, là. Ah, là. j'y vais, moi. J'y vais. Ça y est, j'y suis. Ça y est attention